Bonjour les amis, trader intelligemment qu'est-ce que c'est pour moi Il y a des opportunités tous les jours donc si vous prenez par exemple le marché du Dax vous verrez que quasiment tous les jours vous avez des marchés qui bougent suffisamment pour faire pas mal de points sur ce marché et terminer tous les jours en positif sur vos comptes de trading. Donc bien sûr vous ne pouvez pas euh, espérer que le marché fasse exactement ce que vous voulez au moment où vous ouvrez vos écrans et que vous voulez vous mettre à trader. Donc très souvent vous allez constater euh, au bout d'une journée que le marché a fait des très beaux mouvements, euh, peut-être 50 points dans un sens, 50 points dans l'autre, même parfois plus, 100 points mais euh, ça ne va pas se passer euh, quand vous le décidez. Donc il faut vraiment s'adapter au marché et c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de probabilité de faire des gains si vous choisissez le scalping. Le scalping ce sont donc des petits trades qui vont prendre quelques secondes voire quelques minutes mais vous allez pouvoir prendre des gains très rapidement. Je vous explique cela. Donc si on regarde un marché, vous pouvez avoir une courbe qui descend et qui remonte. Mais là on va se trouver sur une unité de temps peut-être d'une heure et pendant ce mouvement-là on va avoir des mouvements à très court terme qui vont eux avoir quelques points de, de hausse et de baisse et ce serait dommage de ne pas profiter de cela car vous pouvez le faire si vous maîtrisez une méthode de scalping comme celle que j'enseigne. Donc, à partir du moment où vous voyez une configuration avec des indicateurs qui vous permettent de prendre quelques points eh bien vous vous positionnez. Donc par exemple vous utilisez les indicateurs qu'il y a dans ma formation notamment le, le stochastique et eh bien vous allez trouver sur le stochastique une minute. Donc vous allez trouver certainement un point d'entrée. Si vous voyez que la configuration après analyse vous donne une plus grosse probabilité le marché va monter que descendre. Vous attendez un point bas sur le stochastique et vous allez vous positionner donc on va peut-être se trouver ici sur une unité de temps par exemple 15 minutes ou une heure. On va peut-être se trouver ici et euh, vous vous positionnez là. Maintenant lorsque le stochastique une minute arrive au-dessus, eh bien vous aurez peut-être un mouvement de 5 points ou de 10 points maximum mais vous allez prendre à ce moment-là vos bénéfices lorsque le stochastique arrive ici et vous sortirez en, en gain sur cette position-là. Maintenant vous pouvez éventuellement prendre une position à la vente lorsque le stochastique est haut et redescend mais si vous voyez que la tendance générale est haussière c'est un petit peu plus risqué. Donc vous pouvez vous contenter si vous êtes débutant de prendre plutôt uniquement les trades au bas donc du mouvement stochastique et vous allez probablement avoir ces mouvements toutes les, toutes les 5 minutes, toutes les, toutes, les, toutes les 15 minutes, ça dépend un petit peu de la volatilité du marché. Mais vous allez pouvoir ainsi faire pendant une heure, deux heures si vous le voulez des gains de quelques points avec un maximum de probabilité de réussite. Maintenant ce qui est encore plus intelligent c'est de prendre par exemple une position composée de, de trois parties. C'est-à-dire que si jamais donc vous vous positionnez là, que vous sortez là, bon vous pouvez éventuellement euh, décider de couper totalement votre position là mais vous pouvez également garder un reliquat. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une position composée de trois parties eh bien au lieu de couper à ce moment-là vous allez garder un reliquat, c'est-à-dire que vous allez vous positionner ici avec la totalité mais vous allez couper euh seulement un tiers de votre position quand vous êtes ici. Et vous allez remonter le stop loss. C'est-à-dire que votre stop loss va vous permettre en vous mettant positif donc au niveau de votre point d'entrée, si le marché redescend eh bien vous allez sortir de la position un petit peu en gain mais vous aurez gagné de toute façon sur un tiers de votre position. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais le marché démarre Eh bien donc vous, vous serez positionné ici, avec donc votre position complète. Vous aurez coupé un tiers de votre position ici, vous aurez remonté votre stop loss de manière à ce que si le marché redescend vous sortiez en gain. Mais vous allez avoir un potentiel de 2 tiers de votre position qui va rester ouvert ici et ça va vous permettre à ce moment-là donc si le marché fait un beau mouvement de 50 points ou 200 points, de rester en position sans aucun risque puisque vous aurez un stop loss donc qui garantit que vous n'allez pas perdre et votre, le marché peut ainsi monter et au lieu de gagner 5 ou 10 points vous allez peut-être gagner, vous pourrez sortir peut-être ici avec un deuxième tiers de votre position en ayant gagné déjà 20 points ici et peut-être plus loin 50 points. Donc ça va vous permettre ainsi de capitaliser sur des trades, euh, des mouvements qui vous permettront de faire des trades beaucoup plus longs tout en ayant une stratégie de scalping. Donc c'est là-dessus que ma formation 5.0 se focalisera donc bien sûr on va garder tout ce qu'on a appris dans les formations 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mais dans la 5.0 donc on va se focaliser sur le fait de prendre des trades très courts et vous verrez que vous allez voir des techniques qui vous permettent d'avoir une probabilité de vous poser, positionner idéalement et que vous ayez un mouvement très rapide dans le sens du trade. Donc en général lorsque vous suivez des, des signaux de trading précis en scalping, eh bien vous ne devez pas attendre des heures avant que le marché démarre donc très souvent c'est après quelques secondes que vous allez gagner 5 ou 10 points et que vous allez pouvoir remonter rapidement votre stop loss de manière à sécuriser votre position et sortir en gain sur un tiers de votre position et garder deux tiers de votre position pour la suite. Maintenant il faut bien sûr s'adapter au marché parce que si vous voyez que vous êtes dans une journée où il n'y a pas vraiment des flux très importants et que vous avez un marché qui fluctue comme ça pendant des heures en prenant par exemple simplement un mouvement de 20 points eh bien ce n'est pas la peine non plus de, de vous acharner et d'attendre des heures que vous ayez un grand mouvement parce qu'il arrive qu'il y ait des journées où vous n'ayez pas de mouvement très important. Et à ce moment-là donc vous pouvez très bien lorsque vous tradez avec une position comme cela et eh bien vous coupez votre position là et si le marché part ben ce n'est pas grave vous aurez déjà capitalisé suffisamment ici sur le gain que vous avez fait avec vos positions complètes et si jamais le marché part ben ce n'est pas grave. Vous aurez certainement d'autres occasions parce que lorsqu'un marché euh, s'en va, il ne s'en va pas. Avec un mouvement en direct il y a toujours des corrections. Donc vous aurez certainement à un moment donné des possibilités de vous repositionner sur le marché à différents moments euh, si vous avez un mouvement qui fait 100, 200 points. Donc ne paniquez pas si vous ratez euh, ce mouvement-là de décollage du marché vous aurez certainement encore d'autres occasions dans la journée de vous repositionner. Mais avec cette technique-là donc en prenant un tiers de votre position vous allez gagner très rapidement euh, et capitaliser donc euh, des gains de manière à garder une position ouverte au cas où le marché monte. Vous remontez à ce moment-là votre stop loss et vous avez la garantie de faire des, des gains plus importants tout en gardant cette stratégie de scalping qui est celle qui vous permettra d'avoir un maximum de gains et de tirer des marchés tout ce qui est à tirer. Parfois vous ne laissez rien <rire> sur les marchés, vous prenez tous les trades. Une fois que vous aurez de la pratique et eh bien vous pourrez prendre des trades aussi bien à l'achat qu'à la vente et faire des journées complètes avec des gains très importants en n'ayant rien raté parmi les trades. Donc en général vous pouvez trader de vous préparer votre journée vers, vers 7 heures du matin, vous terminez en fin d'après-midi et là vous avez une journée super gagnante en utilisant cette technique-là. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je pense que c'est une technique que vous pouvez utiliser. Euh, avec ma formation au scalping, eh bien, vous aurez euh, la possibilité donc de trouver les points d'entrée idéaux pour pouvoir vous positionner et utiliser cette technique-là. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Un pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la et je vous dis à très bientôt. Au revoir.